le c'est Winman, content de vous voir, vidéo SQDC aujourd'hui, vidéo très attendue des abonnés Winman, on parle ici du Gelato Dexo. Écoutez, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette vidéo, euh, je ne l'ai pas encore essayé. Euh, pour commencer, on sait tout le monde sait que le Gelato Mint de la marque Tribal est le rendu le numéro 1 à la SQDC. Rapport qualité-prix, le goût, le buzz, le Gelato Mint de la marque Tribal et le numéro 1 de la SQDC. Ce qui, ce qui me fâche ou ce qui m'inquiète, c'est comment que la compagnie Exo ou même la compagnie Riff, Riff a sorti un produit qui s'appelle le L433. Et le L433 de Riff, c'est du gelato. Gelato d'Exo, comment que ces compagnies peuvent trouver un phénotype aussi bon rapidement je suis content qu'il y ait des gélatos, qu'il y ait de la compétition entre les marques. Je suis content qu'il y ait plusieurs pink couches. Mais comment qu'ils font pour sortir un produit aussi rapidement? J'ai peur de ne pas aimer le produit d'Exo. Mais, on sait qu'Exo se sont améliorés. On va attendre avant de juger. On va donner une chance aux coureurs. Euh, 19 dollars et 50 sous. En bas de 20 dollars. Donc, toujours intéressant là, quand on regarde le prix, on peut pas demander là peut-être du 4 heures. Est-ce qu'on peut avoir euh, peut-être un arôme qu'on va aimer avec des bons des bonnes terpènes? Peut-être que le joint va peut-être pas durer 3 heures, 4 heures, peut-être qu'il va juste durer une heure et demie. Peut-être pour ça le 19 et 50, est-ce que le cannabis va être beau, est-ce qu'il va être humide, est-ce qu'il va avoir de la résine, est-ce que ça sera un bon produit pour mettre sous la presse? Est-ce qu'il faudrait le vaporiser? des questions qu'on se pose. Winman c'est sacrifié pour vous, j'ai déboursé 19,50$ pour un gélato d'exo, moi je suis encore échaudé avec le Serious Happiness, on se rappelle du Serious Happiness d'exo qui nous avait vendu ça pour un Blue Dream. Et à l'intérieur, c'était du « Serious Happiness », puis il avait ça, appelé ça « Blue Dream ». On sait que le département de marketing a été congédié il y a plusieurs mois. Ça n'existe plus, le « Serious Happiness », de « Blue Dream ». Non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. OK, je suis vraiment content qu'Exo se soit remplacé dans le droit chemin. Euh, il y a eu amélioration euh, pour la qualité d'Exo. On va ouvrir ça, ça fait longtemps. Peut-être la petite cocotte, on peut peut-être la sentir à travers le sac. Mais on sait qu'on peut quand même avoir de la qualité avec des petites cocottes. C'est juste à penser au pinkouche de Saint-Raphaël dans le temps. Dans le temps. Hein? Pinkouche de Saint-Raphaël avec le contenant bleu a changé. Je commence. Hein? Si vous regardez le THC, on parle ici là, de 15,85. Certains d'entre vous seront déçus par le taux de THC. Mais si vous regardez la dernière vidéo de Winman, on parle ici, là, du Platinum Cake de Purlaine. Cette vidéo n'a rien à voir avec les commentaires de Reddit. Platinum Cake, 25$, euh, c'est qu'est-ce qu'on dit de ça? J'ai perdu mon fil. Petite cocotte, mais c'est bon. Je sais plus trop ce que j'allais dire. On va ouvrir ça. Ici, on a 10, 15. Ah oui, c'est ça, le Platinum Cake. Euh, 15 %.5. 15.5 Il buzz, mon gars, Il est très bon le platinum. Okay? 15.5. Donc 15,85, faut, faut, faut pas cracher sur le THC. OK? Il faut l'essayer. C'est l'ensemble de l'œuvre. OK? C'est toutes les autres cannabinoïdes qui ne sont pas inscrits là-dessus. OK? Les autres peine Les terpènes, c'est quoi? On va checker ça. 19 et 50, On sait que le gélatomint est à 24,50 Euh, 24 et 20, mais c'est pas disponible. Hein? Il euh, y a des arrivages à la SQDC du gélatomine de Tribal à chaque semaine. Euh, mais ça part très, très rapidement, 2-3 jours. Hein, si je regarde un petit peu le site internet de la SQDC pour voir la disponibilité des produits. L433 de Riff. 28$, le gelato le plus dispendieux à la SQDC. Il y a aussi un autre gelato 24 et 20 euh, Le cristal gelato de. Québec Gold Tech. Euh, D'accord, on en reparlera plus tard. On en reparlera plus tard. Et ici, le Gelato à 19,50, le gelato, le moins dispendieux. On en reparlera plus tard. Merci. Voilà, c'est ouvert. C'est ouvert. On est rendu ici. On y revient. On revient. Exo. On revient à la vidéo. S'il vous plaît, on se calme. Bon. Une belle grosse cocotte ici. Un croissant de mon pouce. Non, on va regarder ça de plus près à la caméra. Bah ben, c'est sûr que c'est pas comme du Gélatomint. C'est pas comme du Platinum Cake. Euh, Mint de Tribal, Platinum Cake de Purlaine. font partie maintenant du top 10 à Winman. On sait que le dernier top 10, le dernier top 10, remonte à la première semaine du mois de janvier. Qui représente le top 10... SQDC de 2020. Donc, euh, soyez euh, au courant que le top 10 2021 a beaucoup de changements. Euh, donc, déjà là, déjà là euh, la qualité n'est pas pareille. Par rapport au visuel, on parle ici des trichomes. On parle ici des trichomes, des petits cristaux. Hein? Et on sait que dans la tête des trichomes, c'est là qu'on retrouve vos fameux cannabinoïdes, comme le THC, le CBD. Les deux cannabinoïdes qu'on connaît le plus. Ici, chez Winman. J'ai même pas senti encore. Ça, c'est limonène, hein? Mmh, ça sent moins bon, mais. Mais! J'ai pas regardé encore, je te le jure! Ça a l'air euh, limonène-pinène? Limonène, pinène, penserait ne pas euh, l'inalol. Limonène, pinène, peut-être l'inalol. Limonène, pinène, peut-être l'inalol. Je me répète, c'est moi qui se répète, là. Pour pas oublier ce que je viens de dire. Limonène, pinène, peut-être l'inalol. Cariophilène? Cariophilène, limonène, je l'ai dit. Humulène. Pinène, je l'ai dit. myrcène donc, j'ai deux terpènes sur cinq. Euh, le humulène est peut-être présent. C'est peut-être un petit goût différent. Je vais regarder les autres gélatos. Est-ce qu'il y a le humulène? Je vais regarder le gélatomine de Tribal. On le connaît très bien ici à Winman. Donc, euh, gélatomine, hein, C'est terpène dominante cariophylène. Donc, ici, on a la terpène dominante cariophylène aussi. Ça pourrait peut-être être intéressant. Avec le gélatomine de Tribal, il n'y a pas le humulène. Il y a pourtant le limonène, myrcène, pinène, puis le fameux linalol et le long. Là. Donc, on va revenir au gélato d'exo. J'ai vraiment hâte d'essayer. Ben roulez Minute, minute, on se calme, on se calme. 19 et 50, juste finir là. On peut avoir entre 14 et 20 de THC. J'ai eu 15,85. Entre 14 et 20, j'ai eu proche de 16. Euh, on veut toujours plus, on veut toujours plus. Hein? Euh, parce, parce que un 15% de ce produit-là n'est peut-être pas pareil comme un 15% de Platinum Cake de pure Laine. Mais un 20% de ça, c'est meilleur qu'un 15% de ça. Alright, ça va bien, pas de chicane, pas de chicane. Donc, j'ai le taux de 14 et 20, j'ai eu 15,85. 19,50 on le dit 50 fois. La variété, c'est du gelato. Donc, il n'y a pas de surprise. C'est gelato. Il n'y a pas de surprise. C'est pas. On appelle ça du gelato. Puis c'est du M39 à l'intérieur. C'est fini. Il n'y a plus de problème ici avec EXO. Les tricots. Pour ce qui est de l'humidité. C'est bien. C'est correct. C'est correct. Vous savez que c'est bien. Ça craque un peu. C'est correct. Un peu résineux c'est... moi une cariophiline en ce moment là, je... il n'est pas super présent euh... je trouve ça quand même encourageant ok, je vais arrêter d'écraser les cocotte avec mes doigts je vous montre ça de plus près pour ce qui est des terpènes, on va... en le fumant, on va voir si ça goûte sucré ça, je, je suis un peu surpris boisé fruité je... ça, je suis un peu... je suis un peu surpris de fruité euh, souvent, là, quand on voit fruité, on, on voit la terpène là, terpinolène. Là, présentement, je vois pas la terpène terpinolène. Euh, sucré, fruité, ça nous amène ici à nos produits hybrides. On sait que la SQDC, quand ils considèrent un produit hybride, on parle ici souvent là, du buzz. Euh, buzz pas vraiment là, écrasant, mais plutôt un buzz ni euh, qui réveille, un buzz hybride, un buzz moyen. Moyen, c'est un buzz euh, énergétique, en dormant un peu, un buzz un petit peu des deux. Tu me suis? En le fumant, on va le voir. Et puis là, on va le voir pour vrai. Donne un pouce à la vidéo, écris un commentaire. Inscris-toi à Winman Chasseur de Phénotypes. Et aussi à mon Instagram qui va très bien. J'adore Instagram, j'adore utiliser ma story. Va voir ça, vous êtes environ 350 à 400 personnes à regarder ma story. Every. Single. Day. J'ai encore parlé en anglais. À tous les jours, quotidiennement, il y a 350 à 400 personnes qui regardent mes stories et j'adore ça! Mais s'il vous plaît, votez! Quand vous voyez la, la possibilité de voter, choisis la prochaine, prochaine vidéo. Vous êtes une personne sur deux qui vote. Puis les autres, vous faites seulement regarder. Pas grave, pas grave. On regarde ça plus près, après son on enroule un. Et puis on va parler du buzz! Ok, tout le monde, on est retour avec le Gelato d'Exo. Produit quand même assez raisonnable comme prix 19,50. Mais là, est-ce que ça goûte bon Est-ce que ça buzz On va voir. Donc, euh, petite cocotte. L'humidité correcte. Euh, oh, je l'ai détruit. Ça a été la photo de mon Instagram. Désolé, Exo. Ça va paraître encore plus mal. Je suis désolé. Donc, euh, le tricôme c'est pas ce qu'il y a euh, de mieux euh, à euh, Dernièrement, là, on était quand même assez chanceux avec le Platinum Cake, le Gelato Mint de Tribal. Donc, il euh, faut quand même comprendre que c'est un produit à 19,50. Écoutez, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Là. une image vaut mille mots. Il reste seulement à goûter Et ensuite, on verra ce que c'est en est, ce qu'il y en est. On en fera une conclusion. Alright, guys, on est de retour avec le Gelato Dexo. Écoutez, euh, pour ce qui est de la de la c'est vraiment pinène, pin, sapin, euh, limonène, un peu genre ça ça vient sur le citronné. Et puis le humulène. J'ai regardé un petit peu le humulène. Là, euh, on retrouve ça dans le boisé, le, le houblon, mais, mais aussi dans, dans euh, un goût floral. Donc, euh, peut-être limonène, un peu citronné à la fin, à la fin, là, une petite affaire. Mais c'est plus, là, euh, pain sapin et puis un petit peu floral. Je, je détecte pas aucune affaire de terreux pour ce qui a rapport avec le myrcène. Aucun goût de carioflène qui est pourtant la terpène dominante. Et puis, euh, pour ce qui est des, des arômes, des arômes, euh, SQDC, euh, on dit sucré, boisé, fruité. Donc, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'arôme terreux, donc c'est vrai. Euh... Puis, myrcène c'est la cinquième terpène, donc le terreux, il n'y a... y en, en a pas, c'est trop loin de la cinquième terpène. Puis là, la cariophyllène, c'est comme le gélato mine de Tribal. Euh... Elle ne me fait rien de, de mauvais dans le goût, je ne ressens rien de mauvais dans le goût dans le cariophyllène du gélato d'Exo. Je ne l'ai pas fumé encore, je ne l'ai jamais fumé encore. Donc, on brûle toujours le papier au début comme ça, là. Hein? On, on met pas ça dans notre bouche pour respirer le gaz, ok? C est, c est, c est... On brûle ça comme ça, parce que sinon, de toute façon, on ne fume pas le, le, le papier qui est tourné, tu comprends-tu? Puis si on prend ça comme ça, c'est comme une cigarette, pas, on fume pas une cigarette, on fume un, un, un joint. Alors, je vais regarder rapidement euh, ce qui se passe avec Exo, on se rappelle là, euh, que le... Le... le, le, le... Il y a plusieurs variétés d'exo qui n'existent plus, comme le Blue Dream, euh, qui s'appelait le Sirius Apinus. Il y a aussi un, un pot jaune, je pense que c'était le AK-47. Il y a aussi le pot turquoise, euh, qui était faible en THC, là, aux alentours de 8-9. Euh, les mots manquent. On voit mon décor qui a été un peu modifié. Euh, je pose pas de questions, je veux pas de montrer. Donc, euh, le décor, il va avoir un autre réajustement. Donc, je vais juste aller voir rapidement... Exo. Tous les produits d'EXO voir où ils sont rendus. Ben, c'est sûr que ça n'a rien à voir, là. Oh. Ça n'a pas rien à voir avec le tribal, là. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Euh. Grosse, grosse, grosse différence, là. Ça ne ça, ça se compare pas du tout, C'est pas dans la même ligue. Il y a un petit goût floral présent. Il goûte qu'est-ce qu'il sent. Hein, C'est logique. Ah, Êtes-vous content quand je parle de même? Il goûte qu'est-ce qu'il sent. Euh, je vais juste mettre les 3.5 grammes, les 3.5 grammes, parce qu'ils ont beaucoup de 28 grammes. Ça, c'est... Mmh. Il y a aussi du moulu, hein, je pense, avec Exo. On va juste prendre les cocottes, puis je vais juste compter combien ils ont 3.5 de cocottes Exo. Je ne sais pas c'est quel mon préféré d'Exo. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Donc, ils ont quand même 14, 3.5. Euh, le Horizon, c'est 17,50$. Hey, je pense que j'avais payé ça 35$ au début, de la, au début de la légalisation. Le Horizon, c'est du... Ah oh non, je me suis trompé. À moins qu'ils aient changé de variété, on sait qu'Exo ont changé leur variété dans leur contenant. Puis, ils n'ont pas changé le nom de commerce. Parce que le Horizon, il me semble qu'on connaît ça. Mais là, ça s'appelle du AK-47. Par du Warlock. Donc, euh, le Bayou, on connaît le fameux Bayou à 19 euh, Là, ici, j'ai le Bayou deux fois. J'ai le Bayou en contenant de plastique et le Bayou en enveloppe. Euh, Est-ce que le Bayou en enveloppe, c'est pas Exo Plus On sait que Exo, on, on a une sous-division Exo Plus qui vous assure un taux de THC plus élevé la misère avec ça avec la caméra donc euh, non j'ai deux bailloux ici on a entre 7 et 13 et puis l'autre en pot de plastique entre 5 et 15 et bien c'est ça si vous commandez ça en ligne il euh, y a une possibilité que sur une des deux photos vous ayez du 5% de THC seulement le contenant en plastique donc il y a une différence Faites attention, s'il y a deux fois le même produit sur le site de la SQDC, cliquez sur les deux photos. Le taux de THC est différent. Donc, euh, des choses à apprendre. Donc, il y a plusieurs variétés sur le site euh, de la SQDC, d'Exo, qu'on n'a pas essayé, essayé ici à Winman. On parle ici du Lemon Haze. Euh, le gelato est en train de le faire, mais écoutez, c est, c est, c est, ça ne se compare pas, là. Il y a le Atlantide, le Nibula. Le Nibula, c'est quoi? Le White Widow. Je pense qu'il y avait un autre nom avant ça. Peut-être que Nebula c'est en français. Puis il y avait un autre nom pour en anglais. Euh, le Helios, on sait que le Helios, encore ici, le Helios est en double. On parle ici de la marque Exo. Helios dans le contenant de plastique. Entre 15 et 21 THC. Et ça s'appelle du Snow Léopard. Et on sait qu'Exo, avec le Helios, avant, au début de la légalisation, euh, ça s'appelait, là, du, euh, oh my god, le Helios. Mohi Le Helios, c'était du Mohi Tout le monde l'aimait. Puis là, ça s'appelle du Snow Leopard. Pourquoi que, s'ils si sont capables de changer la variété, change-moi le collant, enlève-moi Helios, puis trouve-moi un autre nom. Parce que le gars qui aimait le Mohi il sait que c'était du Helios. Mais là, il va peut-être acheter du Helios en pensant que c'est du Moï, Oui, Il arrive chez eux Rousseau, ferme un joint. Qu'est-ce que c'est ça, du snow léopard? Ça, c'est des affaires un peu bizarres. C'est vraiment bizarre. C'est pas la même variété, il change le nom. Mais là, ici, Gelato, c'est du gelato. Au moins, tu pourquoi lui, Gelato, tu n'as pas trouvé un nom bizarre? Si c'est Gelato en dedans, trouve-moi un nom bizarre comme ton Atlantide. Atlantide, c'est quoi? C'est-tu du Atlantide, la variété? Non! All kush 47. Pourquoi ça, ça s'appelle pas euh, B51? Ça veut dire... C'est bizarre, Exo. C'est bien bizarre. Ils ont bien de la misère sur le marketing. Euh, le Terra, est-ce que la variété, c'est Terra? CBD Remedy. Donc, c'est pas du Tera. T'achètes la marque Terra, le, le, le, le, du Terra, mais la variété, c'est pas du Terra. Ici, j'ai Nebula et Nébuleuse. Nébula, c'est du White Widow. Et Nébuleuse, dans l'enveloppe, et non dans le comptant de plastique. Entre 15 et 20 c'est du White Widow. C'est un peu la fin du monde, tu sais. White Widow, c'est de la nébuleuse, puis il y a la Nibula. Pis Nébula dans le contenant plastique, c'est pas des jokes, je sais que t'es mélangé, c'est entre 15 et 21, l'autre c'est entre 15 et 20. C'est un peu débile. Puis ça, si ça fait 14, ben là t'as Nebula pis nébuleuse. White Widow pis White Widow, t'en as pas 14 là. C'est deux fois la même affaire. C'est deux fois la même affaire. Pis là tu me fais le même coup avec le Bayou. Bayou, Bayou. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Comment ça y en a 18? Hey, le site de la SQDC me fait virer fou, bro. 18, mais c'est 14. 1, deux fois en double. Euh, Cold Creek Cush en double. Ghost Train Ace en double. Tsunami en double. Bro, Tsunami plus, Tsunami plus. En contenant plastique, puis en enveloppe. Cold Creek Cush, enveloppe pas de plastique. Gold string Ace, enveloppe, pas de plastique. Regardez vos taux de THC pour ceux que ça intéresse. Pourriez être déçu. Pourriez être déçu. Si vous le prenez en enveloppe ou en un contenant plastique, taux de THC différent. Le taux de THC différent. Soyez avisé. <tousse> <tousse> On ne tente pas de fumer ça, man. Parce qu'il y a vraiment une grosse différence avec du pur laine de Platinum Cake. Puis une grosse différence avec les gélatomines de Tribal, man. C'est comme une grosse, grosse différence. C'est 5$ de plus. Je sais que c'est 25% de plus. De 20 à 25. Je sais que c'est énorme, 25%, bro. Je comprends, bro. Avec 100$, t'en a 5. L'autre, avec 100$, en a 4. Fais chier. Fais chier. à un moment donné, il faut que tu payes pour la qualité, le goût, man. C'est pas bon, on ne tente pas de fumer ça, man. C'est pas bon, man. Ils on ont planté 5 graines de style. Ça, c'est moi, c'est mon opinion. C'est une joke. Je vais faire une joke. C'est pas vrai. C'est pas une vraie source. C'est une joke. J'ai l'impression qu'ils ont planté 5 graines de gelato. Tant on prend lui, ça finit là. Tapogne. Coupe des boutures. Let's go! Let's go! Pas la machine! Comprends-tu? Mais j'ai pas l'impression qu'ils en ont fait 100, planté 100 graines. Ok, on fait des tests, on fait des c'est quel le meilleur. C'est quel le meilleur, ok? Ouais, lui est bon, man. Lui est bon ça. Allez, on a 5 super bons. Ok, là, on est une business, on va prendre celui qui prend plus de grammes. OK, ok, ok, ok, c'est cool. Mais au moins, il y en a 5 sur 100 qui ont sorti du lot pour le goût. T'sais, mais d'après moi, c'est production, gramme, gramme, Parce que, tu sais. En tout plus moins, là, hein? c'est ordinaire. Tu sais? Ah, c'est ordinaire, man. J'en rachèterai jamais de ma vie. J'en rachèterai pas. Euh, une note sur 10 Si tu veux, je te dis, man. Moi, j'en rachèterai jamais de ma vie. Ça veut-tu dire que la... Ça ne passe pas. Mais je veux te rassurer. Je veux te rassurer que ça ne goûte pas à cariophylline. Ça ne goûte pas dégueulasse. Mais c'est un, un peu le floral. Peut-être humulène. C'est vraiment linalol, humulène, pinène. Linalol, humulène, pinène. Euh, oublie ça, le citronné. J'espère que tu as écouté des vidéos jusqu'à la fin. Euh, c'est n'est pas vraiment citronné. C'est... Pain ben, puis un fleuri là qui doit être mulette. Alright. Euh, euh, 6 sur 10. Même pas. C'est 20 piastres, 9,50, mais... Je, je peux pas dire 5 sur 10. Hey, tu peux dire ce que tu veux. Il faudrait que j'essaye le L433 de Riff. Pour voir s'ils sont forcés un peu pour la, le phénotype. C'est sûr que l'on le compare avec le numéro 1 de la SQDC aussi, là, tu comprends-tu? Regarde, <coughs> yeah. je vais laisser ça à 6 sur 10. Je vais laisser ça à 6 sur 10, euh, 19 et 50, euh, ça goûte pas à marde, ça goûte pas à marde. Alright, donne un pouce à la vidéo s'il te plaît, abonne-toi. Et active la cloche, comme ça tu vas être avisé quand les vidéos de Winman sortent. Va sur mon Instagram, paye sur ma face pour voir la story, c'est super le fun. Un peu d'interactivité, quand je te pose la question, choisis la prochaine vidéo. Alright, je vous adore. Tribal pour la vie. Ok, t'écris ça dans les commentaires. Tribal pour la vie. Alright, je t'adore. À la prochaine. Tu veux savoir le buzz Écoute, oublie pas c'était 15.85... Hybride... Euh... Ouais, hybride, mais... Euh, c'est pas hybride indico. C'est soit hybride-hybride... Ou hybride à quasiment 7 hein, c'est Le buzz, c'est en face. Euh... On va ouais, y aller hybride-hybride, mettons. Là, pour le buzz, ça relaxe. Ça relaxe, mais... Pas pas lock, pas là, t'es pas écrasant au là, tu peux te relever. On va vaporiser. Euh, je t'ai donné une note de 6 sur 10. C'est agréable. C'est agréable. Écoute, c'est floral, floral, euh, pinène, c'est floral, sapin, c'est fraîcheur. C'est, ça va peut-être être un cannabis que je veux vaporiser, plus que fumer, euh, Là, il vient d'atteindre le 405 Fahrenheit. <coughs> oh my God! <coughs> Welcome. Je vous présente le Mighty. Ah, c'est une machine, cette belle machine. <coughs> Ça goûte, man. Euh, fait que le pof que je prends, une très grosse. Le goût est excellent encore. Le goût est très bon au vaporisateur. Très bon au vaporisateur. Si tu veux vraiment pas dépenser plus que 20$, pis toi, si la seule chose qui te dérange, c'est faut pas que ça goûte le cariophilène, vas-y. C'est écrit cariophilène. Ça goûte pas le cariophilène. Euh, je ne sais pas si ceux qui ont essayé le gélatomine de Tribal, est-ce que vous trouvez qu'il y a un goût de cariophilène présent? Euh, vous associez, vous associerez ce goût de cariophilène à quoi exactement? Dans la vie de la cannelle? Euh, est-ce que la menthe, gélatomine, gélatomante, est-ce que la menthe, est associé au cariophilène? Bonne question. Là, le goût a un peu commencé à changer. On sait que le cannabis va commencer un petit peu à jaunir, à la limite brunir, sans brûler. Hein? On sait ici là, que c'est de la vapeur hein, qu'on respire. Et non de la boucane. Donc, euh, beaucoup de personnes là, disent que vu qu'il n'y a pas de combustion, combustion c'est brûlé. Vu qu'il n'y a pas de combustion, c'est meilleur pour la santé. On ne on, on, euh, on passe pas de boucane dans nos poumons. Le goût est définitivement différen... différent de lorsqu'on fume un joint. Euh, le goût est meilleur. Meilleur à... Souvent, sauf que j'ai jamais vaporisé mes cannabis préférés. La raison, pourquoi? Parce que si je vaporiserais mes cannabis préférés, ça doit, être, ça devrait être extraordinaire comme goût. Mais le buzz est différent. Euh, on est gelé. On est gelé quand on vaporise. On est gelé. Mais je trouve que le buzz est vraiment plus dans la tête. Je trouve pas que le buzz nous amène dans le corps. Euh... Mmh. Quand j'ai fumé beaucoup, beaucoup ma période de Pink Couche de San raphaël Vous savez que maintenant, j'ai mis le Pink Couche de Saint-Raphaël de côté. Il euh, y a deux, trois produits qui m'intéressent énormément à 25$. Vous connaissez mes trois produits préférés ces temps-ci. Platinum cake de Purlen. Cush Cookie de la marque Omi au MY. Et le Tribal Gelatomint. Euh, trois produits à 25$. Euh, mon budget est très serré ces temps-ci et je ne peux plus me payer du Saint-Raphaël à 30$ avec une qualité qui me laisse à désirer. Donc je te laisse là-dessus, faut que je me moucher et puis euh, avec le vaporisateur, je peux euh, plus te donner un, un 6 sur 10 le solide avec le Gelato d'exo. Je pense que tu as compris la vidéo, j'ai fait le tour, je t'adore, donne un pouce, on se laisse, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!